Le comité de Bassin-Loire-Bretagne, qui aura bientôt 7 ans, était réuni hier à Orléans en séance plénière. Et c'est le préfet de la région centre, M. Paul Masson, qui devait procéder à l'installation du nouveau comité, version 74, lequel devait réélire au poste de président M. Pierre Pagot. N'oubliez pas que la Loire est le fleuve le plus long de France, le plus difficile à manipuler, si j'ose m'exprimer ainsi, et que cela pose une foule de problèmes. Mais ces problèmes ont été et sont étudiés. Et d'ailleurs, ma visite à Orléans est là pour le prouver s'il en était besoin. J'ai présidé à la mise en place de la nouvelle agence de bassin Loire-Bretagne, et nous avons eu là des échanges de vues fructueux. Vous me direz, les échanges de vues, ça ne suffit pas. Il faut en aller dans le concret. Or, ce concret, maintenant, il existe. Deux barrages, celui de Nosac chez moi. Et celui de Villerest dans la Loire sont maintenant décidés. La lutte contre la pollution est l'un des objectifs de l'Agence financière de bassin Loire-Bretagne. À ce jour, ce sont plus de 200 ouvrages d'épuration industrielle qui ont été réalisés dans les 31 départements du bassin. Le problème de l'eau a été à l'ordre du jour de la réunion du comité de bassin Loire-Bretagne. Oui. Pollution des eaux, financement des barrages, deux grandes questions posées justement par le président du comité de bassin. En matière de lutte contre la pollution des eaux, des résultats importants ont déjà été obtenus. Fin 1970, 12% seulement de la pollution brute avait été éliminée. Et fin 1975, cette valeur a été portée à 40%, ce qui constitue la moitié de l'objectif visé. Aujourd'hui, les besoins en eau étant de plus en plus importants, les agences de bassins essayent de gérer cette eau. Et les agriculteurs ne veulent pas être en dehors du, de la gestion de l'eau euh, qui peut s'adresser aussi bien aux collectivités qu'aux industriels. Et en l'occurrence, ils veulent le droit à l'eau. Je crois qu'on peut dire qu'en 15 ans, euh, l'activité euh, de la loi qui a créé ces agences de bassin dans notre région Loire-Bretagne, qui est la région la plus vaste du territoire, euh, est de, finalement positive. C'est que nous commençons à... Euh, avoir, je dirais, la maîtrise d'un certain nombre de problèmes. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne reste pas beaucoup de choses à faire. L'agence de bassin Loire-Bretagne a décidé de prendre le taureau par les cornes pour lutter contre la pollution des eaux à l'intérieur des terres comme sur le littoral. En sept ans, le nombre de stations d'épuration sur la côte a été multiplié par 6. 60% des communes balnéaires sont désormais équipées en assainissement collectif. Un effort qui reste à compléter par une amélioration des réseaux intérieurs. Aujourd'hui, c'est du futur stage, le schéma directeur d'aménagement des eaux, que le comité de bassin a débattu. C'est un document très, orient... très important qui a été introduit par la loi du 3 janvier 1992 et qui est un document de planification sur l'ensemble de l'eau dans le bassin. Usage, qualité, quantité sur l'ensemble du bassin. Dans ce bassin Loire-Bretagne, nous aurons besoin de très gros moyens pour la lutte contre la pollution diffuse. Un peu d'attention s'il vous plaît, le débat est complexe mais il nous concerne tous, il est question d'eau. L'agence de l'eau, Loire-Bretagne, a vu son neuvième programme adopté ce vendredi. 56 voix pour des représentants de collectivités, d'agriculteurs, d'industriels. 2,45 milliards d'euros, c'est le coût du dixième programme d'intervention de ce comité de bassin, enfin via l'agence de bassin, Loire-Bretagne, Serge Pelletier, tout cet argent pour faire quoi Ce n'est pas un coût d'abord, ce sont des investissements qui vont être faits justement pour améliorer la qualité de l'eau et continuer, je dirais, la politique que nous menons maintenant depuis plusieurs années pour améliorer cette qualité de l'eau. Donc, en fait, il y a deux grands euh, sujets. D'abord, tout ce qui est épuration de l'eau, hein, tout ce qui est épuration de l'eau. Et puis aussi, ce qui est l'essentiel au bout du compte, la qualité de l'eau dans les rivières, dans les ruisseaux. Et là, il y a beaucoup de choses à faire pour justement que cette vie, au sein de l'eau, puisse se continuer de la source à l'aval. Le comité de bassin est le parlement de l'eau de ce bassin Loire-Bretagne, avec 190 représentants, des élus locaux, des défenseurs de la nature, des consommateurs, des industriels, des pêcheurs et des agriculteurs. Ce comité vient d'adopter à une très large majorité un nouveau schéma d'aménagement et de gestion des eaux à SDAG pour les six ans à venir. L'objectif de ce SDAG, atteindre 61% des eaux en bon état d'ici 2021. Quand on regarde de plus près à un paramètre, voire deux près, nous sommes à 50% de, de, de bons résultats. Ce qui fait que pour obtenir les 61% que nous avons fixés comme objectif en 2021, nous avons quelques marches à, à, à, à franchir, mais qui ne me semblent pas absolument infranchissables. L'ambition, c'est de réunir l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux, et bien sûr les collectivités territoriales, Autour de la construction ensemble d'un projet de reconquête de la qualité des eaux. Aujourd'hui, on vit des bouleversements, bouleversements climatiques. On n'est pas sur une trajectoire 2 degrés en 2100 aujourd'hui. On est sur une trajectoire 5 degrés en 2100. C'est-à-dire que ça pourrait avoir des conséquences qu'on n'imagine pas aujourd'hui sur l'eau dans nos territoires. L'eau est le sujet numéro un d'attractivité.